Ouais. l'avantage c'est que grâce à macron on aura déjà les poches vides <rires> as plus rien là. Bien, très bien Excellent. Régis, vous pouvez enchaîner c'est parfait c'est parfait alors euh, hier hier je, je reçois une notification sur mon smartphone grève surprise de la sncf alors moi c'est le mot surprise qui m'a gêné <rires> <rires> Oui, C'est vrai, quand un événement désagréable se produit à intervalles réguliers et répétés, ça s'appelle pas une grève, mais des règles douloureuses. <rire> Oh. Sur la prochaine... Oh, bah l'autre. <rire> ah, ah. Oh là là Oh là là. Allez, là là Oh, je suis choqué, moi allez, Bernard Mavis, je suis choqué. <rire> ah. il, a, il a dit cool beat, tout ce que Tu vois, Oh, oh non oh. oh, non, pas ça C'est vrai que quand je voyage en train, je voyage sur le tampon. Mm. Ah. En fait, c'était oh. juste... Oh, ah. non Oh, oh non, bon. Bernard Pas vous, Bernard allez oh, euh, non, Sur les prochaines alertes infos de la SNCF, on va mettre grève saisonnière de la SNCF. Vous êtes tous <rire> conviés à notre grand re rendez-vous de fin d'année. Je voulais d'ailleurs saluer l'exemplarité de la SNCF en matière de sobriété énergétique, parce qu'afin d'éviter des la, la coupure, coupures d'électricité, Elisabeth Borne, notre compteur Linky. <rire> <rire> a demandé aux Français de décaler son sèche-cheveux. Eh bien, Sudra, ils vont plus loin, ils décalent carrément les trains, tu vois, c'est... On <rire> gagne du temps. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, tiens, Jérôme, je vous ai apporté en un cadeau. Ouais, hop, c'est un masque oh, FFP. Ah, oui. Il a servi, hein, c'est pas grave. <rire> il faut que je le mette Non, non vous, non, vous êtes pas obligé. Bah, c'est obligatoire, c'est... Oh, non, il a vraiment servi, <rire> <je me laisse. rire> non. Mais je ne connaissais pas la personne. C'est de la part d'Elisabeth Borne. Vous savez, elle a imploré les Français à porter le masque en présence des personnes fragiles et comme vous êtes entouré de vieux. Oh, ne me restez pas, c'est fait, fait avec le cœur. Alors, c'est la, la quinzaine des retours, hein, on a le retour du Covid, ouais. ça, ça faisait longtemps, hein, ça manquait. Le ah, Covid, c'est la plus longue tournée d'adieu depuis Charles Aznavour. Hein. <rire> à part Manuel Valls, je ne connais personne qui a tenté autant de comeback en si peu de temps. Hein. Euh, donc, oui, c'est le retour, le ministre de la Santé qui a demandé aux Français euh, de, de se faire vacciner, tu vois. Quatre fois, quatre fois en 16 mois. C'est plus un vaccin, c'est un détartrage. Hein. Euh... J'ai fait un calcul rapide. Euh, on en est au 23e variant. Euh, c'est plus un virus, hein. c'est une cousinade chez les Devilliers. <rire> Alors, le nom du bazar, c'est BA5, ou BA13, enfin, nom de cloison murale, tu vois. Euh... C'est un sous-sous-variant de Omicron. Il oui. tend à être remplacé par un euh, sous-soulignage, le BQ11. Là, on dirait euh, carrément un insecticide. Hein. <rire> Alors, c'est l'autre grand retour du mois, euh, c'est McKinsey. Vous ah oui. Ah oui, alors, McKinsey, c'est comme le Covid, hein, quand tu vois les chiffres, <coughs> tous, quoi, tu tousses, euh... <rire> quoi. Alors, qui est McKinsey C'est pas un joueur de foot, c'est un peu plus cher. <rire> euh, c est, c est plus, alors, on est plus fort que le scandale des EHPAD, celui des cabinets. Alors, rien à voir sur le fond, mais dans les deux cas, ça sent mauvais. Hein, euh... <rire> Et le point commun, c'est le pognon. Alors, pour ceux qui, n ont, n ont pas, qui ne sont pas abonnés au passe-mont du Figaro, je vous explique le bazar McKinsey. C'est le cabinet de conseil le plus puissant du monde. C'est le chef des chefs, toi. À côté, Jacques Attali aussi une cartomancière édentée dans une roulotte de la fête foraine, quoi. <rire> Eh bien, juste avant les élections, il y a eu une enquête du, du Sénat qui a mis à jour que notre patron, euh, Dieu sur Terre, Emmanuel Macron, euh, le président, est hyper friand des cabinets de, co de conseil. Il adore ça. En même temps, quand on observe les membres de son gouvernement, on ne peut pas lui reprocher d'être allé chercher de la compétence à l'extérieur. <rires> C'est pas faux. C'est pas ouais. faux. Il faut le savoir, pour Emmanuel Macron, les cabinets de conseil, c'est l'équivalent des chouquettes pour Sarkozy, il en raffole. Alors il y a trois soucis. Alors le premier souci, c'est que la note est sucrée, hein. il a acheté pour un milliard de conseils, ça en fait des chouquettes. Alors un exemple, l'État, euh, don, donc nous, nous, a filé 500 000 euros pour que McKinsey rédige un rapport pour réfléchir au métier d'enseignant de demain. Moi, bon, je ne suis pas spécialiste, mais mon conseil aurait été déjà de garder les 500 000 euros pour soigner les enseignants d'aujourd'hui. <rire> le troisième souci, hein, j'ai pas le temps de faire le deuxième, euh, c'est que McKinsey ne paie pas d'impôts en France depuis 10 ans. Il n'a pas envie, il n'a pas le réflexe. <rire> ah, pas le réflexe, Pareil. Et il a touché un chèque de 18 millions d'euros pour procéder à des coupes budgétaires publiques, mais il n'a pas pensé aux recettes publiques, McKinsey. Hein. McKinsey, si c'est le seul cabinet de conseil qui touche la CAF, mais qui préconise la baisse des APL. <rire> Bref, McKinsey, c'est le scandale politico-financier qui, normalement, aurait dû faire sauter la, la République, mais c'est passé. Hein. Faut le savoir, à côté, les costumes de Fillon, c'est un vol à la tire chez Emmaüs, hein, quand même. Hein. <rire> Donc sauf que l'affaire devient embarrassante, vous avez vu en ce moment ça clionne de partout, Bruno Le Maire, qui est un gars solidaire, hein, on le sait très bien, il a déclaré On, on a peut-être abusé dans les recours au cabinet de conseil. Oui. Alors en langage hôtelier ça s'appelle un réveil tardif, <rire> en langage politique un lâchage en place publique, hein. désolé je dois préparer 2027, donc du coup ils nous ont sorti euh, bah, le pompier de service Olivier Véran. Ah j'en hein, euh, bah, hein. peux plus, ah, de... oh, j'en peux plus. Peut... Hein, Olivier Baron, il nous c'est tu sais, le mec qui nous explique à quelle heure on a le droit de faire sécher nos slips maintenant. Euh... <rire> Les slips c'est à 18h. Tu vois. <rire> <rire> Alors il a fait le pompier, il est carrément arrivé avec trois canadaires, un lance-incendie et un pot de biafine. Et lui, cette phrase géniale, hein, il a dit si l'État a recours à des cabinets de conseil, c'est qu'il n'a pas d'autres moyens. Donc déjà, il s'est dit un petit peu d'incompétence, ça désamore l'adversaire. Hein. Euh, et après, il nous a fait la langue de bois classique. Parce qu'il faut le savoir, Olivier Véran, il a fait LV1 langue de bois. Hein. Dès qu'il parle, il <rire> y a des écharpes qui sortent. <rire> Il a dit la question c'est de savoir si, si ces gens qui travaillent chez McKinsey ont participé à des élections en leur nom propre, c'est-à-dire qu'ils ont fait du bénévolat. <rire> Ils ah, C'est ouais. génial. Ce pas des consultants, c'est des scouts de la Croix-Rouge qui t'emballent les paquets pour faire plaisir à Noël, toi. Alors, je, je suis rassuré. Je suis rassuré parce qu'en ce moment, à l'heure, on nous parle de délestage, on n'a plus de réacteurs nucléaires qui fonctionnent. Et ben, ce gouvernement sait faire très bien une chose, c'est monter des usines à gaz. Bravo. Bravo. Bravo. Régis Bravo. Maillot, qui reprend son spectacle en janvier. là, En janvier. Ouais, à Compiègne du 5 au 8 janvier, euh, à Péronas le 11 janvier, à Saint-Galier.